Salut l'artiste, ici Costals et cette suite à la vidéo sur l'écriture, dans la vidéo précédente, je parlais donc de, en gros, pourquoi tu devrais écrire tous les jours, une suggestion de nouvelles habitudes saines à instaurer, et pour résumer vite fait ce que j'expliquais dans la pré précédente vidéo que je te suggère d'aller visionner, c'était donc une invitation à écrire en mode un peu réflexion sur la journée tous les soirs, on se donnait entre 15 et 30 minutes, idéalement juste avant d'aller dormir. Et, et voilà, dans la vidéo précédente, je, je, fais, je donne des réponses aux éventuelles oppositions qu'il pourrait y avoir quand on, les gens souvent se disent « je ne sais pas quoi écrire ». Je parle de tout ça. Je donne un peu les exemples de qu ce que moi j'ai écrit le premier soir, où j'ai commencé à instaurer cette, euh, cette habitude. Je parle de mon expérience précédente de l'écriture, notamment manuscrite dans des cahiers. Quand j'écrivais principalement le matin, après m'être réveillé, c'était une des premières choses que je faisais pendant une certaine période. Et... Et donc, je laisse... J'avais enregistré d'un trait la vidéo en parlant des bénéfices de l'écriture, qui est le sujet principal de cette vidéo aussi. Et... Et voilà. Je l'ai coupé en deux pour que ce soit plus court, éviter de faire des vidéos trop longues. Et voilà, je laisse enchaîner la suite. Ciao. Les bénéfices de l'écriture en général Premièrement, ça met de l'ordre dans notre conscience. Donc, ça réduit le stress, ça nous calme, et ça améliore notre capacité à communiquer, à s'exprimer. Du fait que, quand on a... nos pensées sont en ordre, en quelque sorte, notre conscience est en ordre, parce qu'on a pris le temps d'exprimer nos pensées, de les faire sortir, en fait, de notre tête, de ne pas, pas les laisser juste tourner en boucle, de venir cambrouler ensemble et de de rien en faire, euh, tout ça, ça va donc réduire le stress, nous calmer, améliorer notre capacité à communiquer, à s'exprimer, aussi oralement, peut-être tu penses à l'écriture, forcément, mais c'est aussi utile d'écrire, c'est aussi utile pour l'expression orale. Puisque nos idées sont en ordre, dans notre tête, en nous, puisqu'on a réfléchi, on a élaboré nos pensées, eh bien, on est plus apte à, à s'exprimer de manière plus claire et de communiquer clairement. Ce qui veut dire qu'on sera moins sujet à des expressions impulsives qui peuvent souvent causer des problèmes de communication. Typiquement, la personne qui n'a pas l'habitude de penser par soi-même, d'écrire, d'élaborer ses pensées, de réfléchir. Et ça, on peut en voir tous les jours, je pense. C'est des gens qui vont... Ouais, qui vont être vraiment dans l'expression impulsive, on va on est dans une communication et on réagit on prend pas le temps après pour certaines personnes qui ont pas l'habitude de s'exprimer pleinement et de manière non impulsive ça va prendre plus de temps pour eux, et du coup vu qu'on est vu qu'il y a pas cette, euh, il y a cette, cette pression qu'on se met que tiens quand on communique avec quelqu'un ou même seul quand on fait une conférence par exemple là de faire un silence de quelques secondes, de même une seconde, c'est une pression, non Par défaut, je crois qu'aujourd'hui, la plupart des gens, dans l'expression, on se met la pression qu'il ne faut pas qu'il y ait de silence. C'est pour ça qu'on les remplit avec des « e », des mots de liaison, comme moi j'utilise souvent « en fait ». Peut-être c'est pour ça, je pourrais prendre l'habitude, juste avant de dire « en fait », de rien dire, quitte à caler un, un léger silence mais voilà ça ça nous ça fait qu'on a cette pression de s'exprimer vite et de et par exemple ce serait on imagine on s'imagine même pas avoir une conversation on nous pose une question qu'on peut pas répondre tout de suite à certaines choses on peut pas répondre tout de suite de manière assez enfin le plus juste qu'on pourrait même si on finirait par se tromper mais d'être le plus proche de la vérité en répondant à une question il y a certaines questions on peut pas le faire Directement, il faut qu'on prenne le temps. D'autant plus, si on est stressé par mille et une choses dans la vie de tous les jours, ben, on est moins apte à donner une réponse valide, et oui, qui a de la valeur et qui est, qui est le plus juste possible. Ce qui veut dire que, par défaut, on va, en général, répondre impulsivement le plus vite possible, juste pour donner une réponse. Et peut-être, des fois, moi, ça m'est arrivé que, un jour après, je repensais à un truc qu'on m'avait demandé et puis je commençais à répondre de manière plus, plus élaborée. J'étais la mince, j'aurais aimé pouvoir donner cette réponse-là. Et donc, il faudrait changer l'habitude et, et oser, en fait, dans certains cas. J'ai dit en fait, je sais, c'est pas grave. Hein. J'espère que ça va changer. On va faire en sorte. Il faudrait oser en conversation quand on nous pose une question, qu'on est. On sent qu'on n'est pas capable maintenant de répondre de bien répondre, oser dire à la personne, écoute, être honnête, dire je ne peux pas te répondre de manière assez juste maintenant, par contre je vais y réfléchir et je te donnerai, dès que j'aurai une réponse valide qui me satisfait, je t'en ferai part, quitte à lui envoyer un email, un message vocal, l'appeler, le revoir le lendemain. Ça, ce n'est pas une habitude qu'on qu a la plupart d'entre nous et pourtant qui serait très très utile. Qu'ai-je d'autre à dire à ce propos sur les bénéfices de l'écriture Ça nous permet aussi de clarifier nos vrais désirs, nos projets. Plus de chances, comme je disais, d'aboutir à certains projets. Peut-être des choses qui nous tournent en tête. Par exemple, si on, par défaut, on pourrait avoir des pensées euh, récurrentes qui sont, tiens, on se dit souvent... Ah, j'ai pas le temps, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire plus souvent du vélo, j'aimerais bien me mettre à faire de la peinture, à, à jardiner, je sais pas. Et, et souvent, voilà, on pense à ça de manière récurrente, cette pensée revient souvent et on se dit juste, j'ai pas le temps. Alors que si on l'écrit, si on prend le temps d'écrire, si on prend déjà le temps d'écrire, d'élaborer nos pensées 15-30 minutes par jour, tous les soirs, ben on, va, on va créer cet espace pour. En fait, on va, par exemple, on va écrire « j'aimerais bien faire de la peinture ». Et si on a 15 minutes devant nous, on ne va pas se contenter d'écrire « j'aimerais bien faire de la peinture ». En principe, hein, ce qui va se passer, c'est que le cerveau, il va, je sais pas, on va, on va s'activer, puis on va commencer à écrire des, des solutions, genre « tiens, je pourrais. demain, je pourrais prendre le temps sur le chemin en rentrant du travail pour aller acheter une toile et des, des couleurs ». Première étape, bam, après-demain, je pourrais me donner 5 minutes pour peindre, essayer de peindre un portrait ou un paysage, une nature morte, n'importe quoi. Et bref, c'est ce que je m'imagine, ce qui peut émaner, ce qui, enfin, ce qui peut surgir de, de l'habitude d'écrire et d'élaborer ses pensées, de prendre ce temps-là. Que voulais-je dire d'autre Ça nous permet d'identifier les problèmes, justement, les pensées récurrentes. Les problèmes qu'on n'a pas réglés, ils, vont, ils se répètent, ils reviennent dans notre pensée, dans nos pensées. Et si on les écrit... Elles seront devant nous, on les fait sortir de nous, et on, a, on peut du coup prendre une distance et, et commencer à les résoudre. Plus que si on les laisse tourner en moule dans nos têtes, venir de temps en temps, interférer, etc. On ne pourra plus les ignorer en fait, on ne pourra plus les oublier, parce qu'on les aura écrits, et on va essayer de passer à l'action pour résoudre ces problèmes. Ça donne plus de poids pour nos pensées, nos propres pensées, et pas les pensées impulsives et les, les pensées qui sont qui émanent de la peur et, euh, et les pensées des autres, de la société, etc. Et qui sait, j'ai marqué, qui sait, peut-être qu'on finira par publier des écrits, qu'on aura, je sais pas, des, des, des, des illuminations et qu'on aura envie de partager ça sous, sous X formes, un blog ou n'importe quoi. Euh, peut-être qu'on écrira des nouvelles, des romans, j'en sais rien, bien que ce soit pas le but, c'est juste... Un des bénéfices, un, une des choses, un des bonus qui peut ressortir de l'habitude d'écrire tous les jours un petit peu. Et enfin, sa thérapeutique, tu l'auras sûrement deviné, interprété après tout ce que je t'ai dit, écrire, c'est un outil thérapeutique. Quand on va je voir un psychologue, un psychiatre, on s'exprime, on fait sortir les pensées de nous et on a un, une personne qui est neutre et que si elle est bonne dans ce qu'elle fait, va nous aider à, à, à poser les bonnes questions pour que notre cerveau répondre à ces questions qu'on ne se serait pas posé soi-même. Et, et l'autre personne vient nous faire certaines suggestions qu'on n'aurait pas pensé soi-même. On peut atteindre le même résultat, voire un meilleur résultat, parce que ça vient vraiment de nous, et qu'on utilise la force qu'on a en nous, un meilleur résultat en écrivant soi-même, et, et ça coûtera moins cher, évidemment. J'ai fini en fait, je vais m'arrêter, j'essaie de faire des vidéos plus courtes qu'avant, maintenant je ne sais pas combien ça fait là. On a fait 20 minutes. J'espère que ça ira. Ciao.